tout d'abord, petite question, qui était dans cette salle il y a 5-6 heures dans euh, le code ne suffit pas Très bien. Vous, vous avez peut-être remarqué que le descriptif de cette euh, session est à peu près le même que le code ne suffit pas. Donc, euh, vous allez peut-être apprendre des trucs un peu plus en profondeur, mais euh, il y a des trucs qui se recoupent. Je me suis aperçu de ça de ce matin, mais c'est pas grave. Alors, de quoi on va discuter On va discuter de maintenir un code lisible. Et du coup, vous allez entendre parler de choses que vous avez vues ce matin, mais c'est pas grave. Alors, vous avez besoin de vous préparer. Alors, je vais juste me présenter quand même. Je m'appelle Sébastien Corbin, alias Seb Corbin, je viens de Nantes, je travaille chez Machina Corpus, petite SS2L, société de services en logiciel libre, composée de à peu près 50 personnes sur Nantes et Toulouse. Nous travaillons dans le Python notamment avec Django, dans le PHP, notamment avec Drupal. J'en viens, je suis passé du bon côté de la force. Et euh, on fait aussi de la carto. Voilà. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à de me demander à la fin de la session. Euh, donc oui, préparez-vous, parce que avant de savoir faire du code lisible, il faut d'abord se souvenir qu'est-ce qu'un code illisible. Donc euh, préparez vos rétines, ça va piquer pendant quelques slides, et après on va, on va corriger tout ça. Imaginez un monde sans code style. Donc là, bon, j'ai pris un langage un peu bizarre qui permet de faire des trucs bizarres dans un navigateur. Mais globalement, dès qu'on a des accolades et qu'on peut faire n'importe quoi, on peut vite se retrouver avec n'importe quoi. Et puis aussi, il y a des entreprises qui mettent en place des coding standards un peu bizarres. Notamment, dans mes... Là, c'est une ah, vidéo qui supporte pas le code. C'est bon. ouais. <rire> Ça fait péter le vidéo projecteur tellement c'est moche. Euh, oui, donc pendant mes recherches sur le pire coding standard qui existe, je suis tombé sur des coding standards euh, bizarres sur Stack Overflow où des gens mettaient les coding standards de leur entreprise. Je vais passer sur un autre adaptateur. Ah, c'est bon, c'est bon, c'est bon ça risque d'être relativement fréquent, si j'ai bien compris. Euh, donc, je disais, des... Ent voilà. On a, on a trop d'intermédiaires, c'est ça Je pense. Comme, chaque, comme chacun s'engraisse au passage. Euh... <rire> Alors... Ça d'aplomb. Ok, ça ne devrait plus bouger. Merci VGA. Standard très vieux, mais toujours utilisé. Alors, donc je disais sur Stack Overflow, on peut trouver des euh, standards vraiment bizarres, genre l'indentation inversée. Alors, je ne sais pas qui est euh, à l'origine de ce truc. Peut-être c'était euh, pour euh, faire euh, rester les développeurs à Vendredi euh, et faire du code absolument moche. Mais bref, ça existe. Bon. Le truc, c'est que nous, dans Python, et comparé à d'autres langages, on est plutôt content. C'est-à-dire que on a, des, on, a pas, on a peu de parenthèses, elles peuvent être illimitées, mais bon, en gros, euh, euh, c'est pas obligatoire. On a des points-virgules qui sont acceptés pour faire des, euh, des instructions sur une seule ligne, mais beaucoup de concepts sont fermés. Euh, donc on a une syntaxe claire, on n'a pas d'accolade, on a une identité obligatoire, ce qui, du coup, ça, ça, ça permet de ne pas avoir de, de problème de ce côté-là. Euh, pas de blocs anonyme, comme en JavaScript ou en PHP, notamment. Euh, à parler lambda mais qui elles doivent être uniquement sur une ligne donc ça c'est euh, forcé et aussi peu de mots clés bref euh, j'ai essayé de trouver un, un obfuscateur Où oh, il y a une petite faute en Python et euh, j'ai pas trouvé donc si vous en trouvez un alors j'ai vu des trucs qui euh, convertissaient en C et du coup c'était illisible mais ça reste pas du Python bref c'est plutôt bon signe alors du coup, oui, c'est une chance de coder avec Python, euh, puisque là, je me suis amusé à faire un petit benchmark de qui avec quoi en termes de coding standard, coding standard dans les langages. Et bah, en gros, moi qui viens de PHP, euh, j'en ai fait pendant pas mal de temps, et en fait, PHP Fig, le consortium qui euh, gère les PSR, c'est-à-dire un peu les PEP de PHP, est relativement récent, euh, et du coup son PSR 2, il me semble, PSR 1, euh, est apparu récemment, c'est lui qui gère le coding standard et qui est très large. Alors, euh, bon, voilà, je vais m'arrêter là euh, sur PHP, JavaScript, bah, c'est le bordel, mais globalement c'est géré par ESLint, enfin, euh, avec script et ESLint du coup, donc tout le monde suit euh, le, le, gros, euh, le gros standard. Euh, sur TypeScript Google a pondu euh, GTS qui est un formateur euh, sur Ruby c'est communautaire alors Java c'est officiel, il y a un coding standard officiel les liens, enfin quand vous irez voir les slides vous voulez aller les voir il y a des liens pour aller vers les coding standards de ces euh, langages en Go et en Rust on a un formateur, donc en ligne de commande c'est plutôt, plutôt pratique et du coup en c et en Python on a aussi des trucs officiels alors, qui ne connaît pas la PEP8 Ok, bon je n'ai rien à vous apprendre Indentation de 4 espaces, espaces Ligne de 79 caractères import sur plusieurs lignes UTF-8 par défaut Snake case pour les variables, caramel case pour les classes, etc. etc. Donc c'est assez large mais en même temps c'est plutôt euh, force, euh, enfin, on force plutôt la, la, la, le type d'écriture euh, de Python Ensuite, chaque framework, bibliothèque, projet a son propre coding standard par exemple Django euh, vous incite à mettre les méthodes de classe dans un certain ordre euh, ça peut être pratique Bref, pour maintenir un, un bon code dans Python on a l'outil de prédilection et là ceux qui étaient là ce matin vont euh, se dire mais j'ai déjà entendu ce mot le linter alors on a deux types de linter le logical linter qui se permet de faire des remarques sur les erreurs de code de syntaxe et euh, le stylistic linter qui en gros vous dit euh, si vous avez fait du code beau ou moche selon des, certains standards alors le Logical Linter aussi, il peut s'occuper d'aller euh, vérifier des, euh, des patterns de code plutôt euh, dangereux, genre euh, avoir une variable qui s'appelle euh, du même nom qu'un truc de la std lib ou ce genre de choses. Alors, les outils de base pour vérifier la compatibilité des puppets, c'est du coup c'est linter, alors on a PyLint qui est un vérificateur d'erreurs de syntaxe et aussi de vérificateur de mauvais, design, de mauvais code patterns. On a PyFlex qui est plus rapide mais qui vérifie moins de choses, qui se concentre plus sur la syntaxe. Autoflake, alors en fait pour chacun des deux, on a, euh, enfin non, pour Autoflake c'est juste le formateur automatique basé sur PyFlex. Donc en gros il va vous formater votre code automatiquement. Sinon PyFlex de base vous dit juste les erreurs. PicotStyle, style, anciennement 8 mais du coup c'est bizarre d'avoir un, un package qui s'appelle pep8 alors qu'il y a une pep8, est un vérificateur de style également et auto 8 du coup est le formateur automatique associé et puis du coup j'en ai trouvé d'autres alors euh, je vais parler de mypy donc, qui est un, un vérificateur de typage statique donc si vous faites du python euh, 3.6 avec annotation ça peut être pratique pour détecter des erreurs de typage il y a un autre Python formateur, alias YAPF, un formateur automatique que quelqu'un a développé de son côté. Euh, très peu utilisé, mais bon, pourquoi pas. Et puis, euh, des projets morts, c'est-à-dire que Python étant très ancien, euh, on a des euh, linters qui sont aussi très anciens, donc Pychecker, Peputifi et Pinch. Euh, si vous utilisez ces, un de ces trois-là, il faut vous poser des questions. Puisque du coup, euh, le haut du tableau est, euh, est relativement euh, utilisé, enfin très utilisé. Alors, on pourrait croire que tous ces linters, ils se tirent la bourre, c'est-à-dire que chacun fait son truc de ce côté, il y en a qui le font mieux que d'autres, etc. et du coup, ils se battent un peu. Mais en fait, pas du tout, ils, sont, ils se sont regroupés sous un espèce de consortium qui s'appelle PyCQA comme Python Code Quality Authority. Donc c'est un groupe euh, GitHub où en gros tous les, euh, tous les projets dont je viens de vous parler euh, sont regroupés. Et du coup il y a discussion, il y a, euh, il y a échange de composants internes. Enfin, c'est d'ailleurs ils partagent les mêmes composants internes pour certains, notamment PyFlex. Et, euh, et voilà. Donc euh, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil en fait. Alors. La p 8 elle est relativement laxe, elle est assez large, donc on va aller plus loin. Euh, malgré une pépite 8 relativement complète, on va voir qu'il y a des petites inter interrogations que tout le monde se pose, euh, notamment euh, le nombre de caractères d'une ligne, en vrai. C'est-à-dire qu'il y a des teams qui aiment bien euh, se dire que bah, maintenant, des écrans, ils font 4K, et ils, ont, ils peuvent aller euh, sur 3 écrans, etc., etc. Euh, on n'a plus besoin de 80 caractères, on peut, euh, 79, on peut en mettre 120, 500, etc., etc. Bon ok, le fait est que euh, cette limite de 79 elle est réalité des écrans tout petits qu'on avait euh, il y a bien longtemps mais du coup c'est pratique pour faire euh, du, du de la code comparison c'est aussi pratique, euh, je ne sais pas si vous avez déjà lu un journal qui était sur euh, toute la page mais en vrai euh, c'est carrément plus facile de lire en colonne quoi. donc euh, ça permet de ne pas faire des allers-retours euh, de la rétine euh, constant donc c'est plutôt cool petite interrogation et ça c'est en fait les, les plus grosses, c'est le wrapping alias le retour à la ligne. Donc on a du retour à la ligne possible dans Python assez souvent dès qu'on a des parenthèses ou des, euh, des braquettes, des crochets et, et des accolades euh, donc notamment dans les arguments et les paramètres d'une fonction ou d'une méthode alors il y a plusieurs écoles faut choisir la vôtre mais euh, par exemple avec la dernière vous pouvez vous retrouver avec des fichiers énormes en termes de lignes. bon son avis là-dessus. C'est aussi le cas pour une call chain, donc euh, du coup, grâce à l'objet, on peut euh, chaîner les appels de méthodes. Et bah, encore une fois, on a plusieurs écoles. Il hein. euh, y en a qui mettent ça, euh, qui utilisent la notation anti-slash euh, entrée. Il y en a qui, euh, bon, la troisième, je la trouve vraiment pas très belle, et la dernière est quand même un peu plus propre. Le but en fait c'est d'en choisir une de rester consistant. Parce que si quelqu'un lit votre code et veut y contribuer, il va essayer de... Soit il va mettre le même standard que vous si vous avez défini un standard, sinon il va faire son propre standard et là ça devient le DAWA. Même chose pour les imports. Donc là les imports euh, bien sûr ils sont sur plusieurs lignes mais on peut les mettre en une ligne s'ils viennent du même package. Et donc là on a plusieurs méthodes. C'est un peu la même chose que les call chains. Euh, ça continue le wrapping avec les listes, les dictionnaires, etc. etc. Bref. Il y a autre chose. Les virgules en fin de ligne. Alors, si vous regardez euh, ce petit bout de code, vous remarquerez que euh, la deuxième ligne des paramètres n'a pas de virgule en fin de ligne. On pourrait en mettre une, mais là, par exemple, on est à 79 caractères, il n'y a aucun intérêt. Euh, et en plus, euh, du coup, ça ferait passer euh, kawargs à, à la ligne suivante. Bref. Il se trouve que c'est kawargs, il n'y a, a rien à mettre derrière, mais bon. Euh, les apostrophes, alors il y a aussi des nazis de l'apostrophe, genre tout est en double apostrophe ou tout est en simple côte, etc. etc. Bon, il y en a qui font les deux, euh, à vous de voir. Le formatage de chaîne, alors... Euh la première notation et l'ancienne notation. La deuxième, du coup, peut être forcée. C'est la, la nouvelle notation Python 3. Et du coup, c'est mieux d'utiliser les, les notations. Mais par exemple, la deuxième, on n'utilise pas d'index dans, dans le pattern. Donc, il y a bonjour, accolade, accolade, sans rien dedans. Et en fait, bah, il y a des développeurs qui se disent « Non, je préfère pas autoriser ça, puisque le jour où je mettrai un... » un truc en plus, on ne saura plus quel ordre et lequel, etc. etc. Donc il y en a qui forcent la dernière euh, notation. Alors, j'ai oublié quelque chose. Ouais, non, c'est bon. La complexité cyclomatique. Qui, est enfin, qui ne sait pas ce que c'est que la complexité cyclomatique Ok. La complexité cyclomatique, bah, c'est typiquement le bout de code que je vous ai mis là. Expliquez-moi ce qu'il fait. Voilà, c'est complexe. Et donc, en fait, on va calculer une complexité euh, selon le nombre, entre guillemets, hein, euh, je vais euh, abréger et euh, vulgariser, le nombre de blocs de code que vous avez. Donc, un if, ça donne une complexité euh, plus 1. Un for, c'est une complexité plus 1. Un if, c'est un briquet, c'est un, une complexité plus 1, etc, etc. Donc là, on a un try except, un while true, un if, et bref, on arrive à une complexité, euh, je pense, de 6 ou 7. Sachant que dans une méthode, euh, le mieux c'est de rester le plus bas possible, 5, 6 c'est pas mal. Et du coup on a des outils qui permettent de, euh, de connaître cette valeur de complexité au sein de chaque méthode. <coughs> Ensuite on a des métriques un peu plus poussées, comme l'indice de maintenabilité. Alors, l'indice de maintenabilité c'est un indice allant de 0 à 100, donc euh, ça vient des métriques de Halstead. Euh, je vous laisserai voir sur Wikipédia, il y a des formules et tout, mais bon, il faut savoir que ça existe. Euh, grossièrement, ce que vous devez connaître, c'est qu'un indice au-dessus de 85, c'est une bonne maintenabilité. Au-dessus de 65, ça reste une maintenabilité moyenne et en dessous de 65, il faut se poser des questions. Du coup, il y a aussi le, la métrique de nombre de lignes de code par module. Si votre module fait euh, 10 000 lignes, bon, c'est peut-être un peu bizarre, enfin, c'est peut-être un peu difficile de parcourir ces, ces éléments. Alors, on a encore d'autres outils du coup, pour vérifier toutes ces métriques euh, Radon et Xenon. Alors, Radon, c'est euh, l'outil en ligne de commande. Xenon, alors, Radon, Radon calcule les métriques de Halstead, donc les métriques qu'on a vues sur la slide précédente. Exénon les contrôle, donc il va, vous, il va vous arrêter votre programme, enfin il va s'arrêter avec une erreur si euh, les métriques calculées par Radon sont euh, fausses. I-Sort, alors i -sort, ça va régler vos problèmes de euh, wrapping d'import. C'est un package très utilisé, ça permet de gérer l'ordre, donc ça le met en ordre alphabétique, et euh, surtout ça permet de regrouper. Donc par exemple, si vous utilisez un framework et vous voulez que, euh, par exemple, tous les, les packages de Django soient regroupés sous forme d'import, dans, dans un seul groupe, vous allez pouvoir faire ça. <coughs> Ensuite, on a McCabe, qui est un, un analyseur de complexité, qui est très utilisé enfin, par euh, Pyflex et tout, euh, notamment, utilise ça. Pilama, alors là, on, on arrive dans les dans les... Wrapper, oui pardon, Flake 8 euh, utilise McCabe. On, on arrive dans les wrappers, c'est-à-dire que les euh, Pilama et Flake 8, c'est des wrappers qui vont euh, utiliser tous les composants qui ont été euh, développés par les autres, c'est-à-dire McCabe, iSort, I etc., etc., pour euh, vérifier le tout. Donc Pilama, c'est assez complet, mais c'est un peu plus complexe à configurer. Euh, le fait est qu'il vérifie beaucoup de choses, notamment Radon, enfin les métriques de L7 du coup, et aussi euh, des, euh, des trucs de JS. Enfin bref, il est complet mais complexe à configurer. Flake8, Flake euh, au contraire, euh, permet du coup d'avoir une combinaison euh, relativement légère de PyFlex, de McCabe et de PicotStyle Pico -style, et du coup, ça permet d'avoir un vérificateur de syntaxe, ça serait assez euh, laxe. Enfin, assez, euh, pardon, pas laxe, mais euh, simple. Et du coup, on a Black. Black qui est euh, un, un auto-formateur qui est apparu depuis pas longtemps. Et euh, moi, je, je le considère comme nazi, mais c'est très bien, nazi, euh, ça fait des grandes choses. Pardon. Alors, en fait, euh, pourquoi nazi C'est-à-dire que vous n'avez pas le choix Hein, c'est une dictature Il a ses propres euh, standards Donc euh, par, notamment euh, Vous irez voir sur son Redmi euh, Il a ses propres standards Et du coup euh, vous ne pouvez pas contrôler euh, le wrapping Il a sa propre méthode de wrapping Vous pouvez juste contrôler les limites de caractère par ligne, par ligne. Et c'est très pratique Pour les grosses teams qui n'ont pas en, Envie de débattre sur, euh, sur euh, J'ai envie d'avoir Le wrapping de cette manière Je veux euh, tant de, de, euh, de caractères par ligne etc, etc donc de plus en plus de gens euh, l'adoptent et en fait euh, si toute la communauté l'adoptait, bah, limite on n'aurait plus besoin de, de discuter sur euh, le code style quoi. alors, TOX euh, TOX je passe vite fait mais en gros c'est un automatisme auto ça sert à automatiser les tests. Les tests, pardon. C'est pratique parce que en fait, moi, je l'utilise notamment, même si j'ai pas beaucoup de suites de tests. Il est très utilisé pour tester sur plusieurs versions de Python. Bon, moi, par exemple, personnellement, je l'utilise que sur une version de Python parce que je sais que j'aurai toujours la même version pour mon produit, pour le moment. Et euh, du coup, je l'utilise par contre parce que son fichier de config tox.ini, il peut regrouper justement les configs de Flake8 et de Isort. Donc là. Euh, je vais défiler un peu, si j'y arrive. Là, on a le config de flake 8. Et là, on a le config de, de iSort. Et du coup, là, je vous parlais de regroupement. Bah, là, par exemple, j'ai le regroupement de Django. C'est assez pratique. Vous irez voir les slides si vous voulez cet exemple de, de tox.ini. Alors, faut pas oublier qu'il y a d'autres choses qui peuvent rendre un code illisible et même pas potable. C'est le bon vieux grep. Qui n'a pas laissé déjà une porte PDB en prod Donc faut pas l'oublier. Euh, ce truc vous, vous pète et vous oui. savez pas pourquoi. Donc, euh, parce que du coup le, ça arrête l'exécution le enfin, le, de Python. Euh, pour ça du coup on peut vérifier avec des greppes euh, avant de comité c'est toujours utile. Et il y a aussi euh, le qui sait qu'il n'a pas fini son merge, donc avec euh, son merge git, hein, avec ses euh, fameux euh, merge markings, donc euh, le, les, crochets, euh, enfin, pardon, les chevrons, heads, etc. etc. Alors, maintenant qu'on sait et qu'on a des outils pour vérifier ça, à quel moment on va vérifier Alors du coup, on a trois moments. On a Pendant l'écriture, on peut par exemple configurer son IDE pour lancer automatiquement Black. Ou alors, par exemple, PyCharm fait de, du, du formatage automatique relativement simplement avec ce raccourci. Euh, on a du coup la deuxième option c'est avant de comité. Donc là, on peut ajouter un hook de pré-commit maison, donc soit en bash, soit en Python. Il euh, n'y a, a pas de problème, vous pouvez faire les deux. Alors ça peut devenir un peu. Euh, un peu chiant à coder si on déjà on s'y connaît pas trop en bash et que en python c'est un peu chaud aussi bref il faut le maintenir il y a euh, un autre, une autre solution qui s'appelle pré-commit donc c'est un fichier de configuration partagé qu'on peut laisser sur son repo et comme ça les gens qui arrivent sur notre repo pour contribuer ils font un pip install pré-commit avec un pré-commit install et du coup vous pouvez définir quels sont les les trucs que vous voulez euh, exécuter avant de comité. Donc là, par exemple, dans ce fichier de config, on, peut, on veut vérifier s'il n'y a pas d'espace de, à la fin de la ligne, euh, on veut vérifier l'AST, donc c'est la, la syntaxe Python, euh, que les docstrings sont bien en haut de la méthode, euh, qu'il n'y a pas de merge conflict. Alors les debug statements, c'est pour vérifier qu'il ne reste pas de d'import PDB, IPDB, PUDB, etc. etc. Euh, on regarde s'il n'y a pas de CRLF euh, à la con euh, mis par des gens euh, sous Windows. Et euh, aussi Flak8. Du coup, là, on lance Flak8 et ils sortent. Alors, ce projet, il est relativement récent et on le voit euh, pas tout le temps, mais en vrai, euh, il devrait être beaucoup plus utilisé par euh, l'open source puisque ça permet d'avoir euh, des trucs assez euh, propres euh, et du coup partagés. Et ensuite, la troisième étape où on peut vérifier son code, et surtout c'est l'étape la, la plus importante, c'est quand on a une, une CI, donc euh, euh, sur, euh, sur notamment notre serveur de notre repo, notre repo-git, on peut rajouter une CI, donc si vous êtes sous GitHub, il y a Travis CI, avec un exemple de configuration ici dessus, et puis euh, si vous êtes sous GitLab, il y a GitLab CI, euh, donc là je vous ai mis un, un petit exemple de Flake et Resort, donc, si votre job pète, c'est que vous avez quelque chose de problématique là-dedans. Voilà, je m'arrête ici. Est-ce qu'il y a des questions C'était court. Je vais vous laisser tranquille. <rire> c'est la fin de journée. Il vous reste une keynote à regarder, si j'ai bien compris. Ne vous endormez pas. Merci. Oui Ah, non, on a deux après, s'il vous plaît. <rire> une seule fois, mais beaucoup. Je t'écoute. Je ne sais pas à quel point c'est un consensus, c'est débattu ou pas. Des gens, des gens qui disent qu'il vaut mieux prendre des doubles codes pour les streams qui sont euh, destinés à plus par l'utilisateur et des choses comme enfin, des codes simples pour le reste. Il faut savoir à quel point en fait c'est débattu, c'est un consensus et ça, ça Je répète points. la... Pseudo-question, ou ton, plutôt ton ouais, Où on en est, de, euh, du débat sur les côtes C'est-à-dire, il euh, y a des gens qui disent euh, double-côte pour des chaînes utilisateurs et simple-côte pour des chaînes métiers, entre guillemets. Euh, c'est un faux débat, c'est-à-dire que, par exemple, Black, c'est double-côte double partout, et en fait, ça résout le truc. Si toi, ça te fait plaisir de, de savoir, et tu as un petit, un petit truc dans ton cerveau qui te dit euh, double-côte, ça veut dire chaîne, chaîne affichée, pourquoi pas euh, mais c'est un faux débat, c'est-à-dire que. Ouais, d'un projet sur l'autre, ça va, ça va différer. Ça va... Donc, Black, du coup, est bien pour ça, c'est-à-dire double côte, point barre. Et en fait, euh, bah, c'est vrai que si tu as connu toujours les simples côtes pour les chaînes métiers, ça va te faire bizarre au début, et puis en fait, c'est juste une habitude à prendre. En tout cas, Black l'apprend pour toi. C'est pratique. Qui utilise Black ici Ah il y en a déjà pas mal Je t'écoute. J'avais une question sur le retour d'expérience sur Precommit. Est-ce que tu l'installes en global Sur la machine de tous les devs Est-ce que ça s'installe Avec le projet en devs et aussi Comment tu Alors moi je, je fais mon Precommit maison mais je pense euh, euh, bientôt passer sur Precommit, euh, donc le, le site precommit.org euh, Et je l'installerai euh, plutôt en virtual-langue, ouais, avec les dev-requirements.txt, qui ça serait un peu plus logique. Je pense que c'est faisable, J'ai pas testé, c'est vrai que j'ai mis ça dans un la virtual pour tester. Et voilà. Et alors du coup, Precommit, euh, si vous regardez le fichier de config euh, ici, vous voyez qu'il y a plusieurs, euh, on peut ajouter des sources de pré-commit, de hook de pré-commit, et il y en a plein. Donc euh, c'est pas uniquement Python, si vous faites du JavaScript, il y en a pour JavaScript. La doc est relativement euh, légère, en fait, je trouve, pour euh, rajouter ces hooks et tout, mais bon, c'est du Python, vous codez en Python votre hook et euh, ça marche plutôt pas mal. Et souvent, en fait, ça exécute un client, un, un, une command line interface, quoi, un petit client, un petit binaire, pardon. D'autres questions Ok, on arrête là. Merci.